Oh là, là Ah, salut Bienvenue dans notre émission du Prof en Casa. Je suis Eduardo Doumaña, ton professeur de français. Tu dois te demander pourquoi étudier le français Eh bien, c'est très facile. Notre histoire costaricienne est liée à l'histoire de la France et la France même. Voilà, comme ça c'est mieux. D'autre part, chaque année, nous avons la visite d'une grande quantité de touristes francophones qui viennent des cinq continents. Regardez la carte. Voilà la carte du monde francophone. Tu vois Il y a beaucoup de pays où l'on parle français. Maintenant, on va connaître quelques-uns. La France La Belgique La Suisse Le Canada Le Haïti, le Haïti la Guyane française, la Guyane française. Le, Sénégal, le Sénégal la Côte d'Ivoire le, le Gabon le Congo le, Congo. le Cambodge le Vietnam. Le Vietnam. La Nouvelle-Calédonie. La, Nouvelle La Polynésie, La Polynésie française. française. Eh bien, notre tâche va être se situer dans l'espace. Fais bien attention et tu vas prendre plaisir à notre émission d'aujourd'hui. Alors, on y va dans la chambre. Ici, nous allons analyser le vocabulaire des prépositions et les objets de la chambre. Alors, on y va! Dis-moi, où sont les vêtements? Eh oui, les vêtements sont sur le lit. Alors, tu sais où sont les vêtements? Les vêtements sont sur le lit. Eh bien, je veux savoir, où est la commode? Eh oui, la commode... Ouh! La commode est sur le professeur. Non, non, non, non. La commode est à côté du lit. Et la commode? Elle est où, la commode? La commode est à côté du lit. Et tu sais où est l'ordinateur? Eh bien, l'ordinateur est à côté de la lampe. Et tu sais où est l'ordinateur? L'ordinateur est à côté de la lampe. Et tu sais où est la chaise Eh oui La chaise est en face du bureau. Et la chaise Elle est où la chaise La chaise est en face du bureau. Euh, dans la chambre, nous avons une étagère. Eh oui, l'étagère est entre la fenêtre et le lit. Et tu sais, où est l'étagère? Oui, l'étagère est entre la fenêtre et le lit. Et finalement... Où est le professeur Eh oui, le professeur est dans la chambre. Eh bien, nous avons appris tout le vocabulaire nécessaire. Maintenant, à toi de faire la pratique. Ne t'inquiète pas si au début, la prononciation est un peu difficile. Tu vas voir, avec la pratique, tu vas améliorer. Les vêtements, les vêtements. La commode, la commode. L'ordinateur, l'ordinateur. La chaise, la chaise. L'étagère, l'étagère. Le professeur. Le lit. Le lit. La lampe. La lampe. Le bureau. Le bureau. La fenêtre. La fenêtre. La chambre. La chambre. Sur. sur. À côté de. À côté de. En face de. Entre. entre dans dans Super Tu as appris plein de vocabulaire et tu as fait la pratique. Mais toutes ces connaissances ne sont pas utiles uniquement pour faire un examen. Il faut que tu puisses les employer dans la vie courante, pour parler avec ton prof ou avec tes amis par exemple. Et tu sais où sont les vêtements? Les vêtements sont sur le lit. Les vêtements sont sur le lit. Et la commode? Et elle est où la commode? La commode est à côté du lit. La commode est à côté du lit. Très bien! Et tu as vu l'ordinateur? Il est où, l'ordinateur L'ordinateur est à côté de la lampe. L'ordinateur est à côté de la lampe. Et tu sais où est la chaise La chaise est en face du bureau. La chaise est en face du bureau. Très bien Et l'étagère Et est où, l'étagère L'étagère est entre le lit et la fenêtre. Et finalement, Où suis-je Où est le professeur Le professeur est dans la chambre. Eh bien, c'est la fin de notre vidéo. Tu veux avoir plus d'informations Va consulter la collection des vidéos du Profet Incasa. À bientôt